Leadership, je quitte la planète TX-183. Je rentre à la maison. On approche. Leadership, demande autorisation d'atterrir. Attention, attention, décontamination en cours. Pu... Connexion subspatiale à la ceinture d'Orion. Veuillez accepter la communication. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, bonjour, dignitaire d'Orion. Bonjour, professeur Vasco. Comment se fait-il que nous n'ayons pas eu de rapport cette semaine Euh, je comprends. Et d'ailleurs, je tenais à vous informer que le projet est entre de bonnes mains. Nous avons fait des trouvailles stupéfiantes. Et par ailleurs, vous recevrez les rapports d'ici peu, avec des résultats fascinants. Très bien, professeur. Le Haut Conseil vous accorde des crédits supplémentaires pour six mois. Oh, haut oh, dignitaire d'Orient Je vous en remercie. D'ailleurs, vous remarquerez que ce peuple est vraiment atypique. Très bien, j'attends ça avec impatience. Communication subspatiale terminée. Des Bonjour fn 2187 tu veux qu'on partage nos données d'aujourd'hui, tu sais quoi, AN1984 Par la main. D'accord. Professeur, comment allez-vous Eh bien très bien mon bon fondo. Ah, au fait, on nous crédite encore 6 mois pour les recherches archéologiques de TX183. Cool Ah dans ces cas-là, perdons pas de temps et je vous montre ce que j'ai trouvé. Commencez par ceci. Phallus riquititus. Quel peuple, il nous surprendra toujours. Vous êtes sûr Parce que c'est marqué « Made in China » Bah, encore une chinoiserie Chinoiserie Eh oui, ce fut une tribu de TX-183 qui copiait honteusement tous les objets. Les mêmes technologies. Ah oui, euh, les chinoiseries, euh, ceux qui fabriquaient des objets inutiles. D'accord, mais du coup, ça servait à quoi ça Eh bien, c'est un totem dédié à la fertilité. D'accord, tenez. Ah non, non, non, je ne le toucherai pas. Je veux pas savoir. Épargnez-moi les détails. Et passons à un autre objet, s'il vous plaît. J'ai trouvé ces bouts de papier par milliers dans un bâtiment protégé par une énorme porte à écoutilles. Oh. De la YouTube Monnaie. Le peuple de TX183 aimait tellement leurs YouTubers qu'ils imprimaient leurs faciès sur des bouts de papier comme celui-ci. Ceux-ci d'ailleurs afin de les échanger contre des chinoiseries. Ah oui d'accord. Donc ces papiers, ça servait à rien. Bon, bah, j'espère que le dernier objet servait à quelque chose. Un postiche. Bien le peuple de TX183 avait le culte du poil. Ils adoraient tellement les poils et les cheveux que les chauves plaçaient ce postiche sur le crâne afin de se faire accepter dans leur société et gravir les plus hauts échelons de leur mode sociétal. Et vous pensez que ça pourrait marcher pour moi Nous sommes plus évolués que ça. Notre culture ne se base pas sur le physique. Mais l'intellect D'ailleurs, voyez mon bon fond d'eau, j'en suis arrivé. Oui, c'est vrai que notre culture est tellement différente. Je suis désolé, mon intellect ne m'a pas permis de trouver d'autres objets. Eh bien, repartons l'aventure Et voilà